Salut les rôlistes et bienvenue à RPG A Day 2018. Question numéro 8, comment est-ce qu'on peut amener plus de gens à jouer Eh bien je dirais exactement comme ça, avec des initiatives comme RPG A Day. Euh, vous invitez des gens à jouer dès qu'ils ont l'air intéressés par le concept du jeu de rôle, mais qu'ils ne voient pas ce que c'est. invitez-les, initiez-les en faisant ça euh, avec euh, la création d'une chaîne comme la mienne par exemple. Là, on fait jouer plus de gens, en postant des scénarios publiquement pour déployer le jeu de rôle et le rendre plus public, en retweetant les posts de la scénariothèque, en applaudissant le travail du grog, en allant voir votre club local ou montez-en un s'il n'y en a pas. Le jeu de rôle, c'est plus un problème de le défendre, c'est plus un problème euh, presque de l'expliquer, le, de, de moins en moins en tout cas. La plupart des gens conceptualisent un petit peu ce que c'est. Euh, maintenant, il faut juste jouer, donc il faut jouer, il faut en parler, il faut que ce soit disponible. Il faut, il faut euh, pledger euh, les, les bonnes initiatives, il faut faire vivre le jeu de rôle, exactement comme on le fait maintenant. Plus, si on estime qu'on a besoin d'être plus nombreux euh, chez les rôlistes, ce qui est une autre question, et je ne cherche pas à y répondre aujourd'hui, euh, les, euh, les rôlistes aiment le jeu de rôle, les rôlistes défendront le mieux possible le jeu de rôle, il n'y a pas besoin de le défendre aujourd'hui, donc les rôlistes, en feront la meilleure promotion, parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils savent à quel point c'est cool, et à quel point ils ont aimé quand ils ont découvert. Donc, faites exactement ce que vous faites maintenant. Encore. en continue. Et il y aura plus de joueurs. C'était la huitième question de RPG Day 2018. Merci de m'avoir écouté. Ciao, les rollistes.